مريم مريم شو فيك فم اجاب فمي اه اجاب فمي ام ايضا عطيك يا ساوي ام ايضا عطيك خلاص افت افت افت افت افت ناني فيه اربا اربا بطل الباب انا فم اكتش انا فمكي اتش ازيشين C'est qui C'est Mike j'ai l'impression. Lui il a d'argent ah, ah, Oh merci Mike bah, Mike. Est, est Mike Chérie, faut que je te dise un truc. Vous avez été le sport avec ta cousine Oui. Et euh, Tu t'énerves pas, c'est bon ça Non, tu t'énerves pas. Alors je me bats te promettre ça. Y'a ma... Y'a mon ex qui m'a appelé. Et... Et en fait, on a rendez-vous ce soir. Pardon Non mais c'est pour se voir juste comme ça. Arrête de filmer. Arrête de filmer la filmer. Pour... Non mais c'est pour qu'on qu se mais voit tu... juste comme non, ça. Non mais tu vois personne en fait ce soir. A part ton lit, tu vois personne mon gars. Comment ça, je vois mon lit Oui, tu vas voir juste ton lit. Mais on a rendez-vous juste y a comme ça. il y'a pas de rendez-vous. pas de rendez-vous en fait. <rire> Enfermer. tourne la clé bébé <rire> tourne la clé viens <rire> yeah, bébé tourne la clé tourne la clé bébé <rire> allez bébé tourne la clé viens <rire> tourne la clé <rire> je vais devoir passer par derrière <rire> bébé tourne la clé mon chéri aïe aïe aïe il sait pas le faire Ouais, ouais, vas-y, ouais, vas-y, ouais, vas-y. Vas-y bébé. Ouais, vas-y. Ouais, bien joué bébé. Quoi Je peux revenir habiter à la maison avec vous Non, mais pas un rêve. Mon père, il est facteur. Quand t'as une mauvaise note, bon, ok, il t'arrache pendant 10 minutes, on va dire. Mais après, c'est bon, genre, il te laisse tranquille. Moi bon, mon père il est tireur d'élite au GGN gros. Et s'il a passé une mauvaise journée au boulot je te raconte même pas. Papa j'ai eu 4 sur 20 en maths. Ma vie c'est important, mais le plus important c'est quoi Dollar Marbac, bac, l'argent, je t'aime, je t'adore, et celui qui t'a dit l'argent, ça fait pas le bonheur, n'est comme moi. tu passes une orange Tiens. Oups. Savannah, tu me passes les chips Tiens. Mère, la vie de ma mère, les gens c'est des crevards, et voilà moi, quand j'ai des clopes, j'en passe à tout le monde Tout le monde me demande, je dis voilà, je te passe une clope Et quand ça arrive mon tour, voilà, personne veut m'en passer Eh, hey, j'ai trop la haine, ouais, j'ai trop la haine Deux de mes amis qui sont coincés dans un chemin avec une Twingo, rien autour. Allez, go, on va aller voir ce que ça donne. En gros, ils ont été se euh, là-dedans, je crois. Je suis même pas sûr. Je sais même pas où sont, putain. Je sais même pas où ils sont. Ils sont là-bas. Oh putain, ils ont été sous tout. Je suis grave. Avec une Twingo, ils ont cru qu'ils passaient dans un chemin comme ça. Voilà. Sorti de l'enfer! Allez! Oh putain! La direction super U! Oh putain! Oh pardon madame, ma bite a été attirée par votre cul! Et par ça? Elle a attiré? Non, mais non! chat, ah ça va être. Ah, oh, bâtard, tu fumes! T'as un pigeon, t'as acheté ça 25 euros! Bon moi bah, je l'ai mis dans l'eau et ça a rien fait donc euh, je vais couper on verra hein. Il bip encore le bazar. Allez bip. Il bip. Allez. Ah, oh, putain de merde. <rire> <rire> <rire> bon faut que ça s'arrête maintenant. Donc là j'ai avec mes copines. Je <rire> suis en train de manger des crevettes. Et elles me disent toutes. Ouais tu veux pas t'arrêter de manger T'as grossi. <rire> À 100 000 cas, euh, je vous donnerai l'adresse de ce chirurgien. Et enfin, euh, voilà. À 100 000 cas, je vous donne l'adresse, le numéro de téléphone. C'est totalement gratuit. Euh, c'est pas du tout euh, une arnaque. Euh, c'est vraiment euh, naturel et c'est pas du tout une arnaque, quoi. Je vous prends pas du tout pour des cons, quoi. Voilà. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée. <rire> <laughs> <laughs> <laughs> <I> oh <don't know. laughs> I can't open these pickles! Oh <laughs> so cute, don't you? Yes. Ready? Come on, you can do it obviously. Calling it's not to work. That thing is like Yeah, okay. What? Okay. Seriously, Hopper. It was that easy. <laughs> okay. <laughs> <laughs> Chérie, t'as vu l'heure Bah non, j'ai pas de montre Tu m'as dit que tu rentrais à 11h30 Il est... Oh, oh, oh, il est 16h30 J'ai pas de montre Non mais... <rire> je suis le seul en mode j'arrive pas à reparler avec des meufs genre en mode c'est sûr elle parle déjà avec un mec ou bien des mecs les mecs ils font que ça ils envoient des DM toute la journée aux meufs et genre moi j'arrive pas à genre euh, ouais salut ça va est-ce que tu parles avec un mec ouais bah vas-y laisse tomber fin tu vois moi par exemple j'ai pas de crush y a pas de meuf à qui je suis en train de faire connaissance pour plus tu vois mais je sais que si demain je rencontre une meuf c'est sûr qu'elle est déjà en train de parler avec un mec et flemme d'être en concurrence vas-y flemme de ça hey, j'ai plus l'âge de ça bon c'est fini voilà, mon célibat, ça fait 5 ans et demi que ça dure. Voilà, je crois que je vais finir célibataire à vie et ça, c'est vraiment réel. Hein. Après, je te mens pas, j'aimerais trop trouver une meuf comme moi dans le même délire. En mode qui est sérieuse, mais à la fois folle. T'as capté... Sans chichi. C'est-à-dire, en, en mode, je t'appelle en face Tu réponds, même t'es pas maquille, t'es un chinois, t'es quoi ça comme... Voilà, qui aime voyager, voilà, qui aime... Voilà, couple goal. Voilà, c'est ça que je veux. Mais voilà. Je...